C'est quoi ça C'est ma sonnerie. Oh, oh mon dieu On est rien vite Oh monsieur ce plutôt Mais oh. <rire> sérieux Le bien qui fait mal. Ce micro va être à moi, je te dis. Ah. Oh mon dieu mais ce micro.. Ce que je veux ouais. Oh my que Ah ah ah ça fait rien du tout avec ton pénis. Si tu mets le, ton dernier E à la place du premier et que tu remplaces par un par, que tu remplaces par un H, ça fait M. L. N ça veut dire HE E c'est enfer en P Oh mon c'est terrible. terrible. Non mais chaque fois que je fais des bruits, c'est c'est c'est un quoi ça dans ma tête. Je On saura la mauvaise habitude de taper sur tout ce qu'il voit. Et tu tapes sur toi-même, c'est pas logique. Je pourrais le voir, tu sais Comment Je pourrais le voir. Pas tout de suite. Une sorte de Là, une robot. Non, j'ai utilisé une sorte de vidéo. Ah, ouais Mais arrête Avec ce machin C'est Ouais numéro 26 Et bouchon Ouais Non ah, mais t'aurais pas pu écrire en face à Je we stressé. Non. Tu va souffrir. ça On va dire oui. C'est vrai que suis Je crois que c'est des J'ai oublié que c'était C'était Regardez! Ah merde, il y a Hex dans sa bouche! comme ça, la moyenne d'âge est là? C'est, c'est, c'est. T'as qu'elle? Si vous avez 4 ans, Eh bah, j'ai 16 ans. Quand Je croyais qu'elle était plus vieille. Non, non, j'ai 23 ans. Là. Ah! <rire> Détachage ta charge de cheveux? Oh non! Oh non! Bon après. Oh. La défaite, C'est vrai qu'elle est passée vite cette semaine ouais. C'est mon père, il me s'ennuie à mes bruits. Le temps passait vraiment long. C'était mmh. long. Là, là, tu ah. euh... recommences euh... ouais. Celle qui a fait cette vidéo est vraiment chiante. On va se Parfait Il perd son équilibre. Marrant. Marrant. Ah, c'est pas vrai. Allez. Non, bon. Tu vas te péter la gueule, mon gars. Hein c'est une minute, tu vas <rire> Et moi j'en ai fait un souvenir. Je me suis fait Je me suis raté. Ça va Ah mais c'est au cas où euh, tu cries. Je vais pas crier. Mais je vais peut-être Ah mais cette France c'était en marrant. Tu pas le filmer.